On croit qu'il y un admin, je sais pas si c'est un admin. Qui <rire> La meuf avec les ailes. Euh, oui on entend. Ah putain de pute de motonne couilles si c'est ça merde. English only. Vas-y dis-lui en anglais. Fuck <rire> my crop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 Attends encore là non Ouais ouais ouais ouais let's go Non non, non, euh, non <rire> Tu t'es fait baiser non Oh y'a un hélicoptère et tout Pro ici, on aurait tellement été mieux. On avait juste à bloquer l'échelle pour Shane <coughs> On avait juste à bloquer l'échelle avec ça mmh. Moi, pas... Easy game What the fuck Oh what the fuck <coughs> Oh what the fuck hey hey what you doing <coughs> <coughs> hey, you <man. coughs> Hey Je te <coughs> baise <coughs> Putain y'a des gens qui regardent là où vous l'allez ah. Y'a la voiture La voiture Va plus vite putain de toi oui. Mais le problème c'est que c'est des terroristes Et alors bah, bah... oui mais c'est dire qu'ils ont une chambre profondément en vie 1... 2... 1... Oh putain, oh, putain. <rire> non. No. We are luck, it's possible to help us Ferme ta gueule toi Oh non. god Oh c'est quoi Pourquoi j'ai ça Il y a un mec par contre en bas mec là-dedans c'est bon, il est. pas... Mais il est à côté. Non Espèce de petite pute. Bouge Non, bouge, bouge, bouge Run Oh putain J'ai te tué Je vous ai noyé, c'est bon. Vous pourrez, personne va venir vous, vous toucher. Vas-y, vas-y. Vas-y, mec, mec. Oh, y'a un gars qui arrive, y'a un gars qui arrive, y'a un gars qui arrive. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait lui Oh putain, mec, y'a un gars, y a, y en a un qui casse, y en a un qui casse, mec. Balance lui ça dans la gueule, s'il te plaît. Il est en train de tout bouger, mec, il est en train de tout bouger Oh putain, il arrive. Non, non, c'est bon, il est bloqué. Non. Non. Il est pas content, il est pas content. Ah, mais l'autre il est vraiment bloqué, cet espèce de con. Mais oui, je l'ai bloqué. Il est en train de bouger, mec, il est en train de. Il est tombé. One is in the. New. is that? Wow. No, go along because we have better weapons than them. Mm, okay. <laughs>